Albert se moquait de moi et de mon tic à l'instant parce que j'ai une tendance à bah, toujours pousser le micro euh, avec mon menton ouais, ou ouais, je sais pas, mon nez. Ouais, euh, ça. Euh, voilà, donc voilà, <rire> vous ne le voyez pas pour ceux peut-être qui, qui regardent. Alors on va peut-être en poster certains sur YouTube, sur TikTok, voilà, ce tic-là. <rire> voilà. euh, Albert, j'ai kiffé cet épisode avec Clément euh, ouais. parce que c'était vraiment très, très, très, très transparent. Bah, surtout que la SCPI c'est quelque chose de dur à comprendre de A à Z, sous toutes ses coutures, comment ça marche à tous les niveaux, en parlant des frais comme des sous-jacents dans lesquels les gérants investissent. C'est très difficile. Ouais. Ça, euh... ça, ça, ça man... En réalité, ça, ça manque un peu de transparence. Voilà. C'est vrai. Il y, y, y a une question d'ailleurs que je ne lui ai pas posée. J'ai repensé après. Mmh. On l'a un peu dit euh, off. Mais euh, justement, est-ce que c'est que très clair sur combien tu captes euh, les tiers Pardon, les, les conseillers en gestion de patrimoine, oui. ou lui d'ailleurs, oui. hein, euh, sur euh, les 10%, en fait, il y a un partage, enfin voilà, mmh. quelques pourcents, 5-6% mmh. pour la personne qui vend. Mais quelle est la partie que tu captes quand, quand, quand sur le récurrent qui suit derrière, sur les années, sur les loyers euh, ou la, les frais de gestion Ça, c'était moins clair, en fait, en l'occurrence. J'aurais dû poser mmh. cette question. Mais euh, en tout cas, pour revenir sur. Alors, redonne-moi le, le, le nom que tu m'as donné il y a 10 minutes. Avec Clément. Naval euh, Ravikant. Voilà. Ouais. Donc, euh, au début, je me souvenais plus de lui, mais, euh, mais quand tu as ressorti le nom, hop, euh, j'ai eu sa tête qui dans le dans le cerveau. Donc, lui, c'est vraiment l'ayatollah le, le, euh, du goal-based investing hein, qu'on aime bien euh, chez, euh, chez Nalo. Et, euh, et en fait, je voudrais re revenir sur une lecture plus macro par rapport au SCPI euh, avec une lecture euh, investisseur. Mm. Encore une fois, pour quelles raisons tu as besoin d'investir ton ton argent donc comme dit ce personnage haut en couleur dont tu viens de citer le nom euh, il faut toujours réfléchir projet quoi et d'ailleurs euh, on, en, on en parlait aussi sur les euh, SCPI défiscalisantes et autres produits de défiscalisation et même je vais te dire je vais pousser le bouchon encore plus loin évidemment que c'est intéressant d'aller creuser les frais est ce qu'on prend 0,5 de trop 1%, 1 de trop etc d'ailleurs j'en parlais avec un client je ne sais plus quand euh, c'est quoi ton objectif en fait enfin, mmh. C'est quoi ton projet euh, C'est pour quelles raisons as besoin d'investir Donc ça c'est vraiment le premier point sur lequel tu dois te pencher, parce que tu vois, on parlait de SCPI thématique, bah c'est exactement pareil. Tu peux avoir des envies ou des besoins, mais encore une fois, thématique, est-ce que tu vas être biaisé par le thème que tu vas chercher mmh. Est-ce que tu vas pas être assez diversifié tu vois euh, et, et donc ça c'est un point déjà macro de quelle est la raison pour laquelle je veux investir euh, Ça, c'est vraiment le point, je pense, euh, sur lequel il faut revenir euh, constamment. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent à la Voilà, fin, en fait, à la je... fin, pour quelle raison je veux l'investir C'est pour ma retraite, c'est pour les études de mes enfants, c'est pour changer de voiture, c'est bon. Sachant que ça, c'est quand quoi. même du. La SCPI, si je comprends bien, on est quand même sur du moyen terme. Il ne faut pas, Déjà, là, faut voilà, pas et essayer de le récupérer dans les cinq ans. C'est là où je voulais descendre un peu mon débrief, on va, mm. va, va, va dire. Hein. C'est donc toujours revenir sur le phénomène de projet. Et ensuite, euh, il faut se dire que la pierre, euh, il faut que tu sois au moins sur 10 ans. Quoi. Tu ne peux pas faire du spiel sur de la pierre, hein. du, du spiel, long et du, ouais, du, du, du <rire> short. là c est, c est, c est, Le spiel, c'est la spéculation. Ouais, tu, vois. Euh, tu peux t'amuser avec la crypto si tu as envie à faire de faire la, de la spéculation, mais avec de la pierre, franchement, à part être marchand de biens, et encore, c'est un truc hyper compliqué. Spiel, donc, spéculation, euh, j'ai un nouveau euh, truc <rire> pour mon almanach de, de, de la Martin Long Daguerre. short, ouais, ouais, tout ouais. Ça, euh, Donc, il faut que ce soit évidemment simple, et ça, euh, je pense que les... Les plateformes comme celles qu'on entendait euh, simplifient énormément, énormément, c'est facile, c'est plus compréhensible, etc. Et euh, il faut que ce soit diversifié. Hein. Ça, la base de l'investisseur, le projet, la diversification. Alors la question, c'est ce qu'il faut diversifier dans les SCPI. Est-ce qu'il euh, faut, tu crois, euh, tu pourrais dire, ce n'est pas si con, de te dire, en fait, plutôt que d'en prendre une, j'en prends trois. Ah oui, alors euh, diversifier, déjà, les sociétés de gestion qui gèrent derrière mais sociétés les thématiques dans lesquelles tu investis mmh. enfin ok très bien euh, les établissements de santé enfin les SCP pour établissements de santé ont collecté un truc de dingue pourquoi Parce que post-Covid. Mmh. En fait, les gens, ont, encore une fois, ils sont biaisés. Quoi. Mmh. Mais on n'en sait rien. Sur les 15 prochaines années, euh, tu parlais des entrepôts. En effet, il y a plus de logistique, etc. Mais peut-être que dans 5 ans, ce sera encore autre chose. Mmh. Tu vois. Donc, les, il faut savoir que l'économie va beaucoup plus vite que ton propre raisonnement d'investisseur. Okay. ça, c'est important. Euh, pas oublier non plus que... Alors, moi, vois, là, je vais, vais arriver à... Un petit peu à, à contre-courant c'est que il euh, y a des risques aussi sur l'immobilier et sur les SC, SCPI mmh. le rendement risque quand j'entends en effet euh, la SCPI la mieux de 2021 a fait 7,10% en plus euh, je connais les fondateurs de cette SCPI ok très bien mais elle est récente oui. donc ça veut dire qu'elle a pas eu trop d'argent à investir donc elle a investi plutôt bien. Tu sais, c'est comme t'es entrepreneur, comme moi et d'autres qui nous écoutons. Euh, moins t'as d'argent pour faire croître ta boîte, plus tu vas compter les centimes et plus ce que tu feras va être ingénieux. Oui, Quand tu as ça. trop d'argent, tu tu vois, c'est bon, j'ai 15 millions. de tu sais, c'est comme les, les levées de fonds ast astronomiques qu'on peut, qu mmh. peut entendre à des valos délirantes. Bah, ça n'amène pas à la frugalité et mmh. donc tu brides un peu ton imagination. Et donc, oui, quand tu commences une SCPI, tu n'as pas trop d'argent, il faut que tu ailles chercher le bien qui est un peu bien, etc. Mais le jour où tu vas voir où la SCPI elle va collecter un milliard par an, il faut l'investir, le 1 milliard. Sinon, le TRI, il baisse. Hein. Si, systématiquement, et tes clients, ils, ils ne seront pas contents. Et tu ne pourras pas leur expliquer pendant 3 heures, ah oui, mais bon, mais non. Donc, je voulais revenir sur un autre point. Moi, ce que j'aime bien, c'est les fonds, alors que ce soit SCPI ou autre, qui ont le courage de fermer, en fait, de dire, on ne prend plus d'argent. On a mmh. trop d'argent. Et le but, c'est de déjà consolider les rendements pour nos clients existants. Il y en a qui le font, ça existe Il y en a. Et ne pas oublier les clients existants. Le but, c'est de travailler aussi pour ces clients existants. Pas que d'aller chercher de la collègue, de la collègue, de la collègue. Et ça, franchement, j'aime les gens qui sont professionnels à ce point. Sachant qu'un fonds, on a compris, donc la société de gestion, elle pourrait vivre sans collecte si tu as un bon patrimoine. Parce qu'elle a les frais de gestion, tu vois. Oui, mais tu sais, c'est un peu comme tout. Regarde. Plus, plus, En général, plus tu gagnes d'argent, plus tu veux gagner d'argent. Enfin, tu vois, mmh. c'est un peu bête, euh, mais c'est un peu le mais cas. Mais c'est l'anti, justement, gold-based investments. En, enfin, il faut, faut qu'on parle, ouais, ouais, qu qu qu ouais. qu parle de toi. Il faut qu'on parle de toi. Nous sommes la qui a collecté le plus. Alors, tous les médias de gestion patrimoine de machin en parlent. Tu as l'effet de mode, tu as l'effet moutonnier, etc. Tu sais ce enfin. qui serait cool, là, je t'entends, euh, ouais. je me dis, que vous proposiez chez, chez, chez Nalo, ou, ou peut-être lui, chez Louis ouais. d'ailleurs, mais... En fait, je reprends ça, c'est les effets de levier et ce goal-based. Tu sais, on parle, alors on en a parlé, je, je commence à comprendre un peu comment une bonne répartition du patrimoine, on en avait parlé ensemble déjà oui, dans un épisode oui. il y a longtemps. Euh, mais finalement, on va parler d'épargne de précaution, euh, d'une partie de, de, de, de matelas oui. confort. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est me dire, tiens, et si tous les mois, je sortais euh, 100, 200 euros mmh. euh, mais mettons 100 euros de mon salaire, mm. que je l'investissais dans une SCPI avec un effet de levier x3 ou x4. Ou ouais. hein, en fait, j'aurais une banque qui me. Je sors ouais, 100, ouais. la banque me met 300. Et toutes les semaines, en fait, bah, oh non, tous les mois. En fait, je rentre. Oui, mais on ticket. a bien compris, Mathieu, que les banques ne prêtent que majoritairement pour les SCPI qu'elles distribuent. United, bah il en parle Oui, oui, il en parle oui, Mais, le mais le le là, ça commence. La Banque d'Alsace et oui, Champagne. Oui, le CFCL, le Crédit Foncier <rire> de Champagne, ardenne Lorraine, <rire> oh, oui, que vous oui, ne pas. Sous les feux de projecteur, appelez-les. Appelez, voilà, mais n'empêche euh, qu'en effet, eux, apparemment, ils en, en investissent assez allègrement les SCPI que tu as envie, après analyse, mais bon, les, les, les, les, les bonnes SCPI. Euh, je voudrais quand même revenir euh, sur deux autres, euh, trois autres points. Euh, l'augmentation du prix départ. Mm -hmm. euh, alors moi, je considère quand même qu'une SCPI, euh, là où c'est intéressant, c'est surtout sur le rendement, donc sur oui. la distribution, l'augmentation du prix départ. Je suis navré, mais tu ne fais pas x3 en euh, 10 non. ans ou, ou en 15 ans. Il suffit de quoi. regarder. Non, mais il suffit juste de, re de regarder. Euh, ça ne marche pas comme ça. Et ça me permet de rebondir sur euh, le « C'est pas comme une action ». Bah en fait, euh, si, parce que tu as un prix d'achat et tu as des revenus, donc tu as un rendement et une réévaluation des parts au cours du temps, mais on vient de dire que ce n'est pas aussi, euh, aussi magique. Bah une action, pareil, tu achètes une action, tu as des dividendes. Toutes les actions ne versent pas de dividendes, mais en général, les actions qui ne versent pas de dividendes, c'est celles qui, performance, qui, qui performent le plus aussi. D'ailleurs, on sait qu'il y a des titres en bourse qui versent beaucoup de dividendes pour retenir les actionnaires parce que l'action, elle, ne elle, elle performe pas forcément, for forcément beaucoup. Donc euh, c'est la, la même chose, c'est pas le même sous-jacent, sous, sous, sous, sous mais c'est la même euh, chose. Et euh, dernier point, euh, j'avais fait hein, une, une tribune il euh, n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, « Ne pas mélanger les choux et les carottes » ou quelque chose comme ça, euh, qui explique que ne cherchez pas à comparer ce qui n'est pas comparable. C'est pas « la bourse est mieux que les CPI »,« les CPI c'est mieux que la bourse », etc. etc. C'est quel est le projet Par conséquent, quels sont les sous-jacents que je dois avoir Et dans quelle enveloppe Bien sûr. Et quand je parle d'enveloppe, dernier point, ça fait trois fois que je dis euh, <rire> <des> « dernier point <rire> ». Mais voilà, la liquidité sur les SCPI, ce n'est pas une blague. La meilleure enveloppe pour ça, c'est l'assurance-vie. Mm. Parce qu'en fait, c'est l'assureur qui fait la liquidité. Okay mm. Tu veux vendre tes parts, l'assureur, en fait, il te donne l'argent que tu veux retirer et c'est lui qui se démerde après, en fait, hein, mm. pour revendre les parts. Alors que quand tu l'as en direct, tu mets 6 mois à vendre tu tes parts. Tu peux acheter des parts de la SCP via une assurance vie Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. oui. Ah ouais, ça, de, de, depuis très longtemps. Euh, et tu accumules la liquidité, la fiscalité intéressante de l'assurance vie. L'enveloppe de capitalisation qui fait que même si tu achètes une SCPI avec euh, distribuante et pas capitalisante, ça veut dire que tu es obligé de prendre le revenu et de payer la fiscalité sur les revenus. Si c'est dans, dans la science vie les revenus ne sont pas fiscalisés parce que tu sais, science vie c'est une enveloppe de capitalisation. Tant que tu ne retires pas d'argent, ah oui, tu ne payes il, pas de fiscalité. Est-ce que tu peux le faire dans l'assurance-vie avec un effet de levier hmm. Alors il faut rentrer dans des cases, tu sais toujours les, les cases avec les banques etc. Bon, là c'est bon courant. Mais euh, dans l'assurance vie, je pense que c'est une bonne euh, c'est une bonne idée de le faire là, là là dedans parce que tu accumules liquidité, fiscalité en durant ta vie, en cas de succession. Alors t'ajoutes des frais, hein. ouais. mais voilà il faut savoir ce qu'on veut quoi. Encore une fois, quel est ton projet Ok, écoute, et puis ça m'a donné envie de reprendre un épisode que j'avais envie de faire il y a quelques temps sur, parce que, sur les dividend kings, euh, ce qu'on appelle les, les, les, les sociétés qui, qui, qui versent beaucoup de dividendes. Oui. Euh, C'est intéressant, on n'y pense pas beaucoup. Moi, je ne suis pas très axé dividendes et je pense qu'il faudrait Bah Encore une fois, il faut, il faut savoir pourquoi elles versent beaucoup de dividendes. On va, ouais. on va, dé on va, dé on va détailler tout ça dans un prochain épisode. Voilà ouais, Mathieu. Merci Albert. Merci Mathieu. Et puis bonnes vacances alors. Ah oui, je pars euh, deux semaines, là, ça va, ça va faire ah, du bien. Et, euh, <rire> la belle vie. Euh, salut tout le monde, oh, merci Mathieu. pour ce débrief. Ciao, salut. ciao.